Cette formation donnée au lycée maritime du Guilhuinec est faite pour faire des mécaniciens embarqués. Donc, les mécaniciens embarqués euh, sont censés travailler sur des navires euh, principalement au commerce, à la pêche ou la grande pêche et euh, possibilités en plaisance ou en yachting par la suite. Il faudra savoir contrôler euh, le moteur. Après, on aura beaucoup d'électricité car le bateau doit être autonome d'un point de vue électrique. Donc, soit des batteries, soit des groupes électrogènes. Euh, et après, derrière, il y aura ce qu'on appelle toute la partie auxiliaire. Donc, de l'hydraulique pour les appareaux de manœuvre, les appareils à gouverner, les grues, les rampes. Et après, de, du froid car autant, sur un navire à passager, on va avoir des chambres froides pour conserver la nourriture des, des passagers, ou alors pour la grande pêche c'est la conservation même de la pêche sur les tonniers seigneurs par exemple, ou sur les bateaux de commerce, la conservation de, de sa propre nourriture. Alors il y a, il y a deux choses bien différentes, il y a tous les diplômes éducation nationale, donc il y a une formation, il y a un examen intermédiaire en première qui s'appelle le BEP, et après il y a l'examen final, le bac en fin de terminale. Et après il y a des diplômes et des brevets marines marchandes, donc c'est euh, ce qui vaut référence en mer. Donc euh, en première ils vont passer ce qu'on appelle 750 kilowatts, donc ils, ont le droit, ils auront le droit d'être chef mécanicien jusqu'à 750 kilowatts et en terminale le 3000 kilowatts. Donc ils vont sortir avec un diplôme. Après ce diplôme il va falloir qu'ils le transforment, ce qu'on appelle ça en brevet, et une fois qu'ils sont brevetés après il euh, n'y a, a pas de souci en, en emploi.